invité pour la première web tv de la journée donc dont le thème c'est les projets avec les habitants de la création au financement donc on va parler de financement euh, participatif de plateforme numérique de plateforme numérique de financement donc je vais inviter à me rejoindre Alors, je crois, malheureusement, a quelques absents. donc florence presson qui est adjointe au maire de Sceaux sous vos applaudissements. <rires> Julien kistrobert président de CollectiCity, qui est là. Venez, venez aux tables, installez-vous, prenez, prenez le micro. Et Athe Okazen, mais alors je crois qu'il il il, m'a appelé ce matin, il ne il pouvait pas se rendre euh, aujourd'hui du fait des intempéries, il m'a dit qu'il serait en retard. Donc euh, si vous le connaissez, Athe Okazen, qu'il est dans les parages, vous pouvez lui dire qu'il peut nous rejoindre. Voilà. Merci à vous deux. Du coup, on, on a 12, 13 minutes à, ensemble. Euh, je vous propose, l'un comme l'autre, très rapidement de vous présenter. Julien Kistrebert. Vous... Oui, alors, comme vous avez dit en introduction, donc, euh, Julien Kistrebert, donc, je suis cofondateur de, de CollectiCity. Donc, CollectiCity, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets des collectivités J'en parlerai un peu plus après, mais l'idée, c'est de fédérer les habitants autour des projets, euh, de les impliquer sur les projets, évidemment, qu'ils puissent vous aider euh, à les financer. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florence Presson. Je suis adjointe au marque sur la ville de Sceaux, euh, en charge de la transition euh, énergétique, numérique et économie circulaire. Très bien. Bah, Florence Presson, puisque vous avez le micro, vous allez le garder. La, ma première question, c'est plus un, un témoignage. Euh, que faites-vous à la ville de Sceaux en matière de, de, de financement numérique, de financement participatif voilà, Pouvez-vous nous dire ce que vous avez mis en place et les résultats que vous avez obtenus Tout à fait. Euh, les caractéristiques de notre ville, ce sont les démarches participatives de façon générale. Donc euh, si je prends un exemple pour illustrer cela, la logistique urbaine, c'est une problématique euh, importante, que ce soit de santé publique, de services aux citoyens, d'attractivité de la ville. Logistique urbaine, euh, ça a été un sujet euh, de, de discussion, d'échange avec les citoyens, avec euh, mes collègues élus. Et de là est sortie finalement une solution qui s'appelle un triporteur, un vélo-taxi. Ce vélo-taxi, maintenant que nous sommes dans la démarche de l'acheter, eh bien, on, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de continuer cette démarche participative à travers un financement participatif. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Collecticity. Très bien. Euh, donc, vous avez mis en place ce, ce, ce dispositif-là et quels quel résultats vous obtenez aujourd'hui Vous en êtes encore qu'à la phase de mise en œuvre, ou déjà... On, vous obtenez euh, des résultats concrets Alors, il y a eu une grande réflexion sur le fait de dire, est-ce que dans cette démarche de financement participatif, nous étions sur une démarche de don ou de prêt Donc ça a nécessité euh, pas mal d'échanges. Et finalement, on, on s'est dit que la notion du prêt pouvait avoir euh, des intérêts beaucoup plus euh, euh, intéressants pour les citoyens et surtout l'étape 2 dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui nous sommes dans le lancement de cette opération, hein, dans le nouveau magazine de la ville, sur le site internet de la ville, dans la newsletter ça va être effectivement un appel à contribuer à cette démarche participative. Non, si je vais sur le site euh, SAU.fr, so euh, je vais pouvoir trouver le module qui me permet de, de, de financer. Alors, Et, et ma question, c'est un, donc, ça se passe sur votre site internet, j'imagine. Et la deuxième question, c'est est-ce que je contribue à un projet ou à l'ensemble des projets Est-ce que vous faites une récolte euh, globale ou alors une récolte par projet Non, la démarche, c'est effectivement... Euh, ce sont les réunions de travail participatives avec un groupe de citoyens qui font ressortir un certain nombre de sujets. Celui du Vélotaxi Triporteur, c'est celui qui, aujourd'hui, est euh, euh, validé en quelque sorte par toutes les instances. Donc, sur le site de la ville, ce que nous avons, c'est l'explication, les informations concernant effectivement cette solution et euh, ensuite, le passage sur la contribution se fait sur le site de CollectiCity. D'accord. Le... Vous avez dit validé par toutes les instances. Quelles étaient ces instances qui ont validé ce financement participatif Ce cette... pas que la mairie, il y a aussi des collectifs d'habitants Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision qui est faite euh, sur la ville de Sceaux sans qu'il y ait eu, à un moment donné, une réunion avec les citoyens. Donc il y a un appel sur tous nos médias pour dire euh, « nous pensons à ce sujet-là ». Euh, qui est intéressé pour participer La première réunion, c'est toujours de la pédagogie, c'est expliquer un petit peu. Logistique urbaine, c'est un mot barbare. Quand on parle par contre de la gestion du premier du dernier kilomètre, là, ça a un sens. Donc on a un groupe de citoyens qui s'est euh, rassemblé. Parallèlement à ça, le même travail est réalisé avec des élus. Donc il y avait à peu près sur euh, les 33 euh, élus, euh, 7 qui ont participé de façon très active bien évidemment avec de la plénière, et ensuite il y a une rencontre, je dirais, de tous quand le... il y a eu ce cheminement. Donc euh, c'est sur cet exemple-là que la notion de prêt et de financement participatif nous semblait le plus intéressant. Pourquoi Parce qu'une personne qui va participer financièrement, eh bien, elle va être beaucoup plus incitée à utiliser le service. Euh, on ne va pas mettre en place un triporteur, un vélo-taxi pour que finalement personne ne commande pour être livré à domicile, que personne ne décide d'aller euh, emmener ses enfants à la MJC euh, parce que dans ce cas là ça servira à rien. Vous espérez récolter combien oh, Nous avons commencé euh, très raisonnablement euh, 10 000 euros. 10 000 euros. La, ma question c'est euh, aussi c'est après tout euh, s'il y a un besoin avéré euh, D'ordre presque municipal. Pourquoi c'est pas la ville qui le finance à 100% Est-ce qu'il n'y a pas des citoyens qui vous ont dit Mais finalement, euh, nous, on paye des impôts. La, la ville se finance avec, euh, en partie nos impôts. Et, et, et pourquoi c'est pas la, nos impôts donc, qui, euh, qui financent ce projet-là, considérant que euh, finalement, on paye deux fois, d'une certaine manière Alors Pas exactement dans le sens où c'est un prêt. Donc, ce n'est pas de l'argent donné en tant que tel. Euh, D'autre part, c'est assez naturel, quand on est dans cette démarche euh, participative, eh bien, de dire j'ai euh, œuvré pour monter un projet. Bah, ça me semble tomber un peu sous le sens de. En plus, vu le montant, ce n'est pas euh, une alerte sur le fait de dire comment la ville ne peut pas mettre 10 000 euros. C'est le fait de dire je deviens un peu copropriétaire d'un moyen de transport propre, puisque c'est un vélo euh, électrique avec euh, la possibilité de transporter et de livrer des colis. Euh, donc c'est un peu euh, mon objet. Donc je vais beaucoup plus être incitée à l'utiliser plutôt que de dire, bon, bah tiens, la ville a investi quelque part et je ne me sens pas forcément concernée. Donc pour moi, ça va réellement avec l'usage. Peut-être que euh, ça ne serait pas adapté pour... Euh, je ne sais pas, moi, euh, commander du mobilier euh, pour mettre euh, dans les bureaux de la mairie. Très bien, on voit la démarche. Dernière question avant de passer la parole, puis je reviendrai vers vous, hein, Florence Presson, euh, avant de parler, la parole, passer la parole à, à l'association Collecticity, c'est euh, comment c'est ressenti par les citoyens Est-ce que vous avez déjà des remontées de citoyens qui vous disent bonne initiative, hein, euh, voilà quelque chose d'innovant, ou alors au contraire des, des mauvaises remontées, ou une indifférence alors, euh, la communication à tout le monde, à tous les citoyens se fera à partir du 1er mars. Donc là, la communication que nous avons faite se fait euh, plutôt avec des personnes qui ont participé au projet. Donc je dirais que ce n'est pas significatif en tant que tel aujourd'hui. Euh, je vous en parlerai avec grand plaisir. L'année prochaine, on vous voilà, a, on invite l'année prochaine pour le droit de suite. Euh, ce voilà, sera intéressant je... d'ailleurs, ce droit de suite, tout à fait. Euh, euh, avant de. Je, on revient, je reviendrai vers vous, Florence Presson. Julien kess Donc, euh, la, la mairie de Sceaux a fait appel à vous, oui. euh, un spécialiste du financement euh, numérique. Oui, alors juste pour, pour vous présenter l'idée de Collecticity, euh, vous l'avez compris, c'est un outil de financement, mais bien plus que ça. Euh, puis il y a beaucoup d'externalités qui, euh, qui peuvent ressurgir derrière. Donc c'est vrai que sur Sceaux, c'est un peu prématuré pour, pour en tirer des conclusions, mais on a déjà d'autres villes qui l'ont fait. Donc celle-là, je peux vous en parler. Euh, ce qui est intéressant globalement, c'est que les, les habitants en fait, se réapproprient la, la chose publique. Euh, le fait qu'on les sollicite pour participer au, au financement. Là, je parle du prêt. Euh, L'idée, ça n'a rien à voir avec les impôts puisqu'en l'occurrence, c'est de dire euh, est-ce que je fais de l'autofinancement Est-ce que je fais un crédit bancaire Et là, au lieu de verser les intérêts aux banques, ben, je vais verser les intérêts aux habitants. Il euh, y a des choses aussi importantes en termes de communication et de marketing territorial, c'est que le, les prêts globalement attirent 40% d'investisseurs qui ne sont pas du département. Sur les, sur les projets qu'on a fait. Donc on voit que la notion de territoire, en tout cas, doit être beaucoup plus large qu'on ne le pense. Euh, je pense dernièrement à un projet qu'on a fait dans l'agglomération de Poitiers. Euh, vous avez des gens de la Réunion et de la Martinique qui ont participé au financement du projet sur les panneaux solaires. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi restrictif que ce qu'on pourrait croire. Donc nous, on se positionne clairement euh, comme une plateforme de crowdfunding. Ça, bien sûr, c'est l'outil basique, mais aussi comme une solution euh, Civic Tech dont on a parlé. Donc tout, les outils citoyens qui permettent d'impliquer la population et je vous en parlerai après. On, a, on va lancer un nouvel outil additionnel euh, d'ici quelques semaines pour renforcer cette notion de dialogue et de, de co-construction. Très bien. Vous pouvez euh, nous dire comment techniquement euh, et, euh, sont bâtis euh, ces sites de financement de, sur, en matière de sécurisation également C'est assez simple. C'est hein. euh, des sociétés qui sont agréées euh, comme les banques et, et les assurances surveillées en l'occurrence pour nous par la CPR. Euh, donc il y a un autre statut qui, où on est sous contrôle de l'autorité des marchés financiers en plus. Euh, donc voilà, donc vous retrouvez exactement la même chose. Donc vous, sur les sites vous avez un petit logo avec une petite Marianne, euh, financement participatif. Après sur la sécurisation des dépôts, euh, ils sont déposés chez un, ce qu'on appelle un prestataire de services de paiement, qui lui-même agréé par la CPR. Et pour rajouter une troisième couche de sécurité, les, les fonds sont logés dans un compte de cantonnement dans une banque. En cas de défaut de la plateforme sur les prêts, c'est le, le PSP qui prend le relais, donc le prestataire de service de paiement. Et si jamais le PSP fait aussi défaut, c'est la banque qui prend le relais. Donc C'est très, très sécurisé, c'est contrôlé, agréé. Dans notre cas, nos process, puisqu'on a la seule plateforme à faire du prêt aux collectivités, ont été validés par la DGCL donc au ministère de l'Intérieur et la DGFIP à Bercy, euh, voilà et on a eu un cas assez, euh, assez intéressant puisqu'on a une petite ville qui, euh, qui avait euh, vraiment petite petite ville qui avait un projet de rénovation de, de logement communal et c'est le Trésor qui leur a conseillé d'aller vers nous pour que ce soit le plus rapide et pour pouvoir avoir un prêt à taux zéro. Très voilà. bien. Comment vous financez Nous. Alors euh, ce qu'il faut bien comprendre dans le financement participatif, c'est que c'est pas une banque donc c'est jamais les fonds propres de la plateforme qui sont mis en jeu. Euh, c'est des citoyens qui viennent prêter. Alors nous, on, sait, on a pour l'instant euh, que des investisseurs euh, privés au capital, mais on discute avec euh, quelques institutions, donc quelques-unes qui sont, qui sont partenaires de, de Ville Internet. Euh, donc on verra, on verra le chemin que ça prend. Euh, voilà. Donc tout ça, euh, tout ça est en discussion en cours. Mais voilà. Il faut bien avoir en tête que c'est pas des, des métiers intensifs en capital dans le sens où c'est pas notre bilan. C'est pas nous qui prêtons. Nous, on est juste intermédiaires. Donc en termes de de risque, il est, il est relativement faible. Et sur quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à une collectivité C'est-à-dire que une collectivité ne pourrait pas faire ça Exactement. Exactement. Sur le, sur le prêt de toute façon c'est réglementé puisque c'est une exception au monopole bancaire euh, qui a été créée via le financement participatif. On fait aussi des collectes de dons. Euh, donc ça, ça permet de toucher un, un public beaucoup plus large. Donc Pour l'instant c'est plutôt des sujets assez classiques hein, comme euh, du patrimoine, du culturel, notamment une église, des églises. On a aussi le cas d'une ville qui était très endettée euh, suite aux emprunts toxiques et qui a fait appel aux dons pour construire une aire de jeu euh, pour les enfants. Et donc il y a une bonne mobilisation de la population pour pour assurer ce projet et l'assurer sur le gâteau. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les collectivités, en fonction du projet, peuvent émettre des reçus fiscaux. C'est-à-dire que les dons peuvent être défiscalisés. Oui, ça, c'est ma question. Sur tous une... les dons peuvent être défiscalisés. Non, pas, tous, pas tous. En fait, il faut que le le, la collectivité en elle-même est habilitée à recevoir des dons défiscalisés, mais il faut que l'objet euh, soit prévu dans le code général des impôts. Donc l'article 200 et 238 bis pour ceux qui veulent regarder. Non, une aire de jeu, c'est pas défiscalisé Si, ça l'a été. Si, ça ça été. Été. un vélo-taxi, c'est défiscalisé Non. Non, non d'accord. Ça peut pas rentrer. Euh... Vous êtes sollicité par combien de collectivités Là, vous êtes sur combien de projets Là, Ça tombe de partout bah, On a pas mal d'appels euh, ces derniers temps. C'est vrai que ça accélère. Euh, bah, hier, par exemple, j'ai eu trois, euh, trois collectivités qui voulaient faire des projets. Euh, on en a au moins, au moins une par jour en ce moment. Sachant qu'on ne fait pas de démarchage, hein, donc, euh, parce que c'est interdit euh, pour nous. Donc, c'est que de l'appel entrant. Euh, donc, hier, j'ai eu un département, euh, deux villes des Deux-Sèvres, d'ailleurs, qui étaient la même communauté de communes. Donc, euh, pour deux projets différents, euh, voilà. Donc c'est assez varié. Donc on a trois, on a quatre départements du coup en discussion. Euh, voilà. Bon, ça, ça, va nécessiter des petits aménagements parce qu'on n'a pas, euh, on n'a pas tous les agréments pour financer d'aussi gros projets. Et donc faut, faut réfléchir différemment à comment on va faire le montage. Est ce qu'il y a une, un intérêt plus marqué des collectivités rurales, par exemple, puisqu'en ce moment, on le voit qu'on va à la rencontre des maires euh, sur les petites collectivités avec euh, cette insécurisation des finances publiques, c'est à dire euh, demain, j'aurai quoi comme dotation de l'État? En plus, il euh, y a la, le, la question euh, des, de la taxe d'habitation, etc. Donc, euh, il y a du coup un enjeu de, de financement public de certains projets. Donc j'imagine que vous y répondez à travers ces, ces solutions là. Exactement. Euh, si vous voulez, sur, le, alors sur les communes rurales, euh, petit aparté, on est partenaire de l'association des maires ruraux. Donc, évidemment, c'est un sujet qu'on connaît très bien. Et évidemment, les petites collectivités ont des, des, des difficultés de financement plus importantes que les très grosses, surtout aujourd'hui. Euh, voilà, mais encore une fois, je ne veux pas résumer l'outil à juste du financement. Hein. C'est vraiment euh, de l'inclusion. Euh, et créer une dynamique de, de, de discussion. Euh, L'autre part, nous, notre sentiment, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à monter, vont continuer à monter. On a vu toutes les limites des financements purement obligataires, parce que quand il y a une crise, on trouve plus de sources de financement. Euh, voilà, donc nous, on s'est dit, bah, finalement, qui, euh, où est l'argent C'est l'épargne des Français qui est très important. C'est l'argent qui est facilement mobilisable. Ça a du sens puisque c'est un placement euh, sans risque. Ça donne du sens à leur épargne parce que ça permet de créer des dynamiques sur le territoire. Alors encore une fois, avec des définitions plus ou moins larges sur le territoire. Mais en tout cas, on, est, on se rapproche si vous voulez des, des notions d'investissement, d'impact investing ou d'ISR. C'est qu'est-ce que mon épargne peut créer autour de moi comme dynamique et comment je peux faire en fait pour me réapproprier aussi la, la, la chose publique Très bien. Euh, dernière question. Euh, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances C'est-à-dire au-delà du, du financement que vous faites, la numérique, est -ce que, quelle est l'étape d'après et puis euh, aussi, euh, ça va avec cette euh, dernière question, quels seraient les besoins aussi que vous avez euh, euh, à exprimer devant les pouvoirs publics Alors, euh, pour moi, c'est une nouvelle forme de budget participatif. Aujourd'hui, euh, les, les citoyens proposent des idées et puis euh, une partie du budget communal permet de le financer. Euh, là, je pense que ça peut donner une, une puissance encore plus importante, parce que dans différentes instances euh, participatives, des projets peuvent ressortir, comme celui de notre logistique urbaine. Et là, ça signifie que le citoyen, étant donné qu'il est dans une démarche de prêt, il va reprendre, il va avoir le remboursement. Et cette somme-là peut être justement euh, un nouveau levier pour sa participation de façon très active à de nouveaux projets. Donc, nouvelle forme euh, de euh, budget participatif. Euh, les freins à lever, c'est que c'est quand même assez nouveau. Euh, on a systématiquement, avec notre trésor public direct de chacune des villes, une, un travail à réaliser. Et là, il pourrait y avoir vraiment une impulsion nationale pour privilégier ce type de solution. Très bien. Julien, peut-être un dernier mot aussi oui, Alors, Sur, sur l'ouverture, on va lancer, je, donc je disais, un nouveau service dans quelques semaines de, de référendum en ligne. Pourquoi je dis référendum C'est qu'on va, on va qualifier les, les votants. Euh, L'idée, euh, finalement, c'est de pouvoir consulter la population au sens plus large. Euh, alors, le, on a choisi de faire un outil qui soit assez simple et qui soit à la main des, des collectivités dans les questions euh, parce qu'on voulait un outil simple pour que même les villes rurales qui n'ont pas forcément les mêmes effectifs et les mêmes budgets puissent euh, utiliser, utiliser ce genre d'outil. Euh, et évidemment, on connaît l'histoire, hein, les réunions publiques, on a toujours les mêmes qui sont présents, les actifs ou ceux qui ont des enfants n'ont pas forcément le temps de se déplacer. Euh, voilà. Et donc l'idée, c'est d'inclure les habitants en amont du projet. Euh, et une fois qu'on a défini le projet ensemble, ben, c'est la même logique que les concertations que vous avez menées, euh, c'est de leur dire, ben, voilà, maintenant, on a fait ça ensemble, euh, ben, allons jusqu'au bout et cofinançons-le. Voilà et donc euh, c'est surtout vrai sur le prêt euh, c'est moins un sujet mais sur le don c'est important de communiquer en amont euh, parce qu'on a encore des collectivités qui arrivent et qui veulent des collectes de dons tout de suite sans avoir préparé la population, sans l'avoir intégrée. Euh, donc voilà donc nous on est complètement dans la démarche de la ville inclusive. Euh, qui, est un peu, qui est un peu différent de la smart city comme vous le savez, puisque nous on considère que si on veut que ça fonctionne, il faut remettre l'habitant au cœur du sujet euh, et remettre les habitants au cœur de l'usage aussi et pas forcément mettre de la techno pour mettre de la techno euh, mais comprendre ce que les gens ont envie de faire puisqu'on reste quand même des humains voilà. eh bien, Merci. Très bien, c'est la, la technologie au service de la concertation et de l'habitant au cœur de la cité, donc ça rejoint tout à fait les problématiques de, des balades et de la concertation. Merci à vous deux Merci. Merci pour ce témoignage. Vous pourrez retrouver leur témoignage sur la web télé. Et puis, oui, on peut les applaudir. Et on a un stand juste à côté si vous voulez venir nous voir avec plaisir. Ils ont un stand. Ils ont des sites Internet. Je pense Collecticity. Ça doit être assez facile oui. à retrouver. Et oui. puis la mairie de so, encore plus facile. Donc vous pourrez voir euh, tout ça sur leur site. Merci, Merci à vous.